Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get lost. Hey Je me présente, je m'appelle Okaruto. Bienvenue dans mon tout premier let's play de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Apothione. C'est quoi l'histoire Ça se passe en Grèce antique, vers 400 et moins 500 environ. Ça se passe dans une cité grecque. Cette cité grecque, il s'appelle Dion. On incarne un protagoniste qui est très connu dans ce jeu. Il s'appelle Nakandreos ou Nikandreos. On peut appeler ce nom euh, soit en anglais, soit en français. On l'appelle quand on veut, ok? Donc c'est un jeu qui est disponible sur PC et sur PS4. Le jeu il coûte 15 euros. C'est pas cher, c'est un prix rentable. Bon, trêve de bavardage, nous allons découvrir l'histoire tout de suite. The sea gives only water. The woods give only wind. The earth gives only dust. Even the midday sky gives only twilight. And with their shepherds gone, the sheep fall prey to wolves. Without the gifts of Olympus, c'est parti. Donc, euh, c'est un jeu en 2D, et c'est un jeu qui a été créé par un studio développement américain, il s'appelle Alien Trap Games. C'est un jeu en 2D, mais c'est un jeu qui parle beaucoup de la mythologie grecque. Pour ceux qui sont fans de la mythologie grecque, donc ce jeu euh, vous convient. Pour les fans de la mythologie grecque. Pour ceux qui n'aiment pas de la mythologie grecque, euh, pour ceux qui aiment que euh, l'histoire et euh, un jeu du style 2D et RPG, je vous conseille aussi d'acheter ce jeu. Le jeu il coûte 15€ sur Steam et sur euh, PlayStation Store euh, sur PS4 il coûte 15€ aussi. C'est le même prix. Et c'est un prix rentable. C'est parti donc je viens de ramasser euh, une épée grecque qui s'appelle Il euh, s'appelle Ziphos. Alors une Ziphos c'est une épée grecque, léger, ce n'est pas une, une épée grecque euh, lourde comme euh, le connard de Pilleur que je viens de buter là. Ah oui, on peut casser des caisses pour euh, récupérer des objets. Comme Andrious, il est Mmh. Affirmatif Capitaine Tarkis Donc euh, je dois faire euh, Des missions Apparemment ordonnées Par le Capitaine Tarkis Le euh, Général, plutôt le Capitaine Des euh, Des euh, Des guerriers euh, Dione. Donc j'ai 5 objectifs à faire Trouver l'armurier Trouver le chasseur Sécuriser le grenier Sauver les prisonniers Trouver le apothecary euh, alors, le ap The apothecary Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais Moi aussi je comprends pas ce mot hein, Donc Apothecary What the fuck Heureusement, il y a une application sur le téléphone. Il s'appelle iSon Slate. Téléchargez cette. <rire> Pardon, j'exagère euh, trop. Alors, je suis désolé, mais euh, je dois traduire, euh, traduire ce mot-là. Apothecary, c'est quoi ça Apothecary. Le, le apothécaire. Apparemment, euh, The Apothecary, le apothécaire, c'est un pharmacien. À l'époque. En Grèce antique. Bon, euh, on va jouer, hein, au lieu de chercher des choses à, à traduire en anglais. Donc, je dois sauver les prisonniers en premier. Alors, d'abord, je dois buter ces connards. Voilà, ils sont morts. La thune, c'est très important dans ce jeu. Elle sert à tout. Et sert à... à tout Ah oui on peut casser des jars Et des caisses Et des sacs poubelles. Oui ça n'a pas de sens Et des sacs poubelles pour euh, avoir des loot Alors tu peux tomber sur des loot euh, Tellement euh, ouf Et des fois tu peux tomber sur des loot de merde Comme euh, le Ziphos Oula il est mort c'est où je dois sauver les prisonniers Ah, c'est par là-bas. Dieu de nous aider C'est un peu trop tard là. Oula. Celui-là celui est à moi. Non. Vous voyez les épées grecques lourdes là C'est que les pilleurs. Euh, ils ont. Moi j'en ai pas, j'ai des ifos. C'est intéressant les ifos, hein Entrer dans le bateau des riders. Des pilleurs en anglais. Mais bon. Bon, il a rien à l'autre Si. Si, si, si. Ah, les lockpicks. Pour ceux qui savent pas, un lockpick, c'est une clé. Je vais ramasser des objets. Hein. De qualité, bien sûr. Regardez ces pilleurs nuls. Ils ne savent rien faire. À part tuer des gens. Voilà, ça c'est fait. Maître d'esclaves. Ok. Tu dois mourir, toi. Tu es un... Tu es un connard. Tu... Tu tues des gens Plutôt, tu captures des gens pour... Euh... Euh, pour jeter dans une euh, dans une arène. Hmm, quel salaud. Alors je vais ramasser euh, un bâton, euh, un bout de bois. <rire> ça sert à quoi Ça ne sert à rien. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça euh, J'ai fait ça parce que j'adore libérer des gens. J'adore aider des gens. Non. Pourquoi tu dis ça Oh. Euh, le nectar de soin Elle sert à soigner Et c'est tout Alors je viens de ramasser euh, Plutôt ouvrir un coffre euh, Un coffre très très grand hein. Oh des loot de qualité Une hache, une hache lourde grec Un nectar de soin Et un linen bracer C'est un brassard en gros Retourner vers le vers, euh, la cité, Dion. On dit là, pas le, hein. Donc... Euh... Pardon T'arrêtes m... de me dire que je suis un, un fuyard hmm. Non, c'est vous, le... c'est vous les fuyards. Non mais... Obéis mes ordres, tu dois mourir. Hop là, sale chien. Donc, je viens de récupérer euh, ma hache, grecque, ma hache lourde, grec. oh là là, ils sont chiants ces pilleurs là, oh là là, triple kill, protéger vos maisons, euh, non, j'ai la flemme pour l'instant, non je rigole, je dois faire, c'est un ordre, sécuriser le grenier. Oui. Aidez-moi, euh, ils sont en train de prendre des graines. Dieu doit les, Dieu, Dieu doit les punir. Donc, euh, si vous ne le, les, si vous les nettoyez pas ces pieds, il euh, n'y aura pas euh, de graines pour euh, les prochaines saisons. Mm -hmm. Merci, euh, mon cher euh, fermier. Ah, des objets pour loot. Alors, les feuilles d'Itanie de Grette, elles servent à créer des nectars de soins. Donc là, j'en ai que deux pour l'instant, les, les potions nectar de soins. J'en ai que deux, c'est déjà bien. Je vais reprendre mon syphos. Il est mort. Crève. Vous devez crever et aller en enfer. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas euh, le mythologie grecque. Hein, euh, le mythologie grec c'est un monde euh, imaginaire. Hein. Apparemment, il y a des monstres... Euh, dans Il y a des monstres qui est très étrange. Pour ceux qui connaissent le Cyclops... Euh, la chimère et parfois le cerbère pour ceux qui ont jamais vu euh, le film Hercule il est sorti en 2015-2016 environ et ben bah, Hercule c'est un personnage qui a été créé qui a été créé plutôt qui a été écrit dans des textes des livres euh, sacrés des grecs, hein, à l'époque. Pour ceux qui connaissent bien Hercule, c'est un, un guerrier euh, badass, avec un... Euh, il a un casque euh, avec une tête de lion dessus, et le mec, il est bien baraqué, tout ça. Et c'est le fils de Zeus, et... Euh, je sais plus de qui, mais apparemment, on sait, c'est le fils de Zeus. Alors, le fils du dieu, hein. <rire> le fils de dieu, même ah ouais, c'est chaud. Hein. Le fils de Dieu, quand même. Hercule. Et euh, il a tué sa femme, oui, et euh, toute sa famille. C'est chaud de faire ça. Apparemment, il a été... Euh, il a été devenu fou à cause d'Héra. Hera, il a une jalousie, euh, une jalousie immense contre Zeus. Donc, pour euh, punir... Euh, plutôt pour... Euh, pour euh, pour faire du mal à son fils. Oui, son fils. Elle essaye de... Faire devenir fou Hercule. Ouais, donc... Quand Hercule il devient fou, il a pris son arc. Il a tué toute sa famille. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent très très bien... Euh, L'histoire de Hercule. Il doit faire... 12 travaux pour... Euh, pour, pour, pour, pour pardonner ses péchés <rire> ce qu'ils viennent faire en gros bon euh, si vous voulez si vous voulez savoir l'histoire de hercule acheter un livre voilà il y a un livre sur l'histoire de hercule percée ulysse héraclès ajax et parfois et parfois zeus et d'autres euh, personnages farfelus de la mythologie grecque. Bon, là, euh, je dois euh, chercher le chasseur. Apparemment, il s'appelle Oiron. Oiron, le chasseur. Waouh Ça se voit bien, c'est un chasseur. Alors, je viens de ramasser des flèches de chasse. Les flèches de chasse, de sa, de chasse elles servent à tout. Mmh. D'accord. Le lendemain, tu vas te chasser, tu vas aller chasser. Il a vu que des rapins. Hein. Aucun euh, sous-oiseau chante. Ça fait tout. Il y a des oiseaux qui chantent tout le temps, euh, tous les lendemains. Mhm. Mmh. Mmh. D'accord mm -hmm. D'accord D'accord oh, le chasseur, tu es bourré là On peut dire tu es ivre <rire> J'ai envie de me pendre Pardon ah, t'es mis, c'est... Okay. Eh ben non, mon petit gars, je vais... je vais y aller nulle part. Ok. Je pourrais rester ici oui, très longtemps. Je... je suis un bon avec mon arc. Tu sais. Mon terrain de chasse pourri, vide, comme les comme les jarres d'alcool. Ok. Bon, Euron, je vais te laisser tranquille. Euh, apparemment, il n'a pas envie de sortir d'ici. Au lieu de euh, sortir euh, euh, de sa maison pour, euh, euh, pour aller vers euh, les navires, les trirems. Les trirems, c'est des bateaux grecs, donc... Euh, ce qu'on vient de voir euh, tout à l'heure euh, euh, vers euh, la mission euh, « Je dois sauver les, les prisonniers ». Et les bateaux qu'on, des riderships. Et oui, c'est des triremes qu'on vient de marcher dessus. Et ouais, c'est spécial. Aidez-moi par ici. Non. <rire> Il est mort. J'ai de l'argent, je suis riche. Oh là là Quel chien C'est quoi ça Ah Le temple d'Ion Il est fermé, apparemment. Il me reste euh, deux missions à faire. Je dois euh, trouver l'armier. Oula Aïe mais va en enfer, pire. Euh... D'accord. Je dois euh, chercher le... Euh, le médecin grec, le apothécarien. C'est un peu nul comme nom. En, euh, donc, euh, on, on va appeler plutôt euh, le pharmacien, voilà. C'est plus simple et c'est plus facile à comprendre. Encore des feuilles d'itanie de Crète. Putain, c'est... C'est des feuilles de qualité, hein, je suppose. Oula, Un pire grec. Va en enfer, sale pire. Sale chien. D'accord. Il n'y a rien ici. C'est vide. Encore une feuille d'itanie de crête. Bordel. Encore une feuille. Mais je vais devenir riche à la fin. Oula, C'est quoi ça Encore des lockpicks. Des clés, mais j'en ai plein. Ah, du soin. Ça, c'est cool, ça. Encore une feuille d'Itanie de Crète. Waouh. Je vais faire du commerce euh, dans, euh, dans les prochains épisodes. Ah oui, euh, nous allons euh, découvrir l'expédition de Nicandreus au fil des épisodes. et eh, oui. Donc, euh, dans les prochains épisodes, il y aura des trucs euh, surprenants. Oh là là Regardez ces pilleurs, là, qui essayent de me faire peur. Mais en vrai, ils sont nuls à chier. Non, mais euh, sans blague. Ils sont nuls à chier Ils n'ont pas de bouclier, donc euh, ils vont foncer euh, toute allure pour se suicider. Voilà. Et bah, mourir en héros, c'est un peu pourri comme acte. C'est un acte nul. Non, mais c'est vrai, c'est un acte nul. Au lieu... Euh, au, au lieu, euh, je préfère de ne pas mourir euh, avec ce méthode. Alors, eux, c'est... Euh, je fonce pour mourir avec l'honneur. C'est bien. Tu as, tu, C'est bien. Tu fais ça pour l'honneur, mais tu fais ça pour le suicidaire. Agion, ah. le euh, apothécarien. D'accord. Mmh. Bonjour, Agion. D'accord. Tu vas très bien, Agion. Je comprends. D'accord. Ah Enfin, j'ai des recettes pour craft des objets utiles, bien sûr, pour l'expédition. On peut craft des nectars de soins ou soit des bouteilles des bouteilles de feu grégeois. Alors, le feu grégeois, c'est un peu l'ancêtre de de la fauchoire blanche. Alors pour ceux qui ne savent pas, le fauchoire blanche, c'est une arme euh, qui est très dangereuse. Le fauchoire blanche, vous voyez la fumée gène blanche? Au lieu, elle t'aveugle, elle te brûle. Le, elle, elle te brûle vraiment. C'est-à-dire que tu as une brûlure partout. Et le et le feu grégeois, c'est l'ancêtre de la fauchoire blanche. Euh... Ouais, c'est chaud quand même, hein. le feu grégeois c'est encore pire que le feu de blanche En gros, le feu grégeois c'est un peu l'ancêtre de la lance-flamme et le feu blanche En gros, on te balance du feu grégeois dessus, tu te fais brûler, cramer jusqu'à ton corps Il, il va devenir euh, une particule noire dégueulasse, voilà, c'est ça le feu grégeois Ah oui, pour créer des nectars de soins, il faut avoir deux feuilles d'itanie de crête. Ouais, c'est chaud quand même. Euh, j'en ai combien euh, Pour l'instant, j'en ai. J'en ai. J'en ai combien de nectares J'en ai 10 dans mon, mon inventaire. Ça c'est cool. Maintenant je dois ramasser les feuilles. Voilà. On va économiser euh, les feuilles euh, d'Italie de Crète. Il me reste le dernier objectif à faire. Hein. Trouver l'armurier. Bonjour euh, Capitaine Tarkis. Content de vous voir. Oula. Oula, ils sont encore là les pilleurs Non mais euh, allez on en fait, enfer. Hein. Voilà. C'est plus simple, mourir. Tais-toi, voilà. Ah, je viens de ramasser euh, euh, un jar d'huile de sacrifice. De l'huile de sacrifice, c'est un truc pour faire euh, euh, du sacrifice mais, euh, c mais, ces jarres d'huile de sacrifisme, elles servent à créer des. des. Vous vous en souvenez bien ce que je vous ai dit Des bouteilles de feu grégeois. Plutôt, c'est des. c'est des bocals du de feu grégeois. <rire> ouais, c'est chaud quand même. On peut en avoir 35. 35. C'est beaucoup comme. Euh, comme. Euh, comme arme <rire> Non mais, mais c'est même, euh, même pas une arme euh, Qu'on doit économiser C'est une grenade le truc On peut en avoir 35 dans la poche Comme ça tranquille Alors toi toi tu dois mourir Hop là Hop là suicider Hop là Tu meurs Et c'est normal Tu dois mourir Il est où euh... L'armurier là Il fait chier là Va en enfer. J'ai de l'argent, ça c'est cool. C'est un truc utile. L'armurier, euh, l'armurie, pardon. Ah, ça c'est cool ça. Oh, un bouclier. Le bouclier au plomb. C'est un bouclier grec, grec, je suppose. Ah oui, il ne faut jamais taper ces trucs là. Ces trucs de feu là. Quand toi tu tapes. Regardez bien. Quand toi tu tapes ça, tu vas te faire exploser. Vous voyez Regardez. Regarde, ça c'est du suicidaire, par exemple. Je suis de retour, mes chers euh, abonnés. Donc je suis dans l'armurerie. Maintenant je dois trouver l'armurier. Hop là, il est mort. Oh, alors je ne sais pas, euh, ça sert à quoi ce truc-là Attends, je vais vous montrer dans l'inventaire. Je ne sais pas euh, ce truc et ça à quoi Le lait, euh, le lait Molly root. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que euh, ça sert. Apparemment, le lit me le lit, le lit, <rire> très drôle, non, le lait, euh, Molly Root, je ne sais pas, elle sert à quoi. Alors, apparemment, elle sert à crafter un truc, mais je ne sais pas encore elle sert à quoi. Eh oui, c'est séchant. Regardez, encore euh, des euh, suicidaires euh, un peu débiles. Voilà, ça c'est fait. Oh là là, il est mort. Pyrrhus, l'armurier. D'accord. D'accord. I mmh. mmh. okay. D'accord. Ah. je peux acheter euh, de, des armures enfin un casque un, un, un jambier okay. et un armure ça c'est cool ça merci uh, pyrrhus pour euh, me donner de la thune Ah, des dorus euh, les dorus plutôt euh, des dorus c'est des lances grecques ouais ouais c'est spécial euh, je peux pas encore jeter euh, le bouclier au plomb. Okay. Je vais reprendre mon Zyphos. Cette arme, elle est très importante. Elle sert à tout. C'est une épée... Euh, made in grec, C'est une épée qui est vraiment efficace. Milicien. Ok. Ok, je vais te suivre... Euh, euh, pour euh, aller vers euh, le temple... Dion, apparemment, le temple Dion, elle a un problème. C'est quoi le problème Apparemment, il y a le leader euh, euh, des, des, des pilleurs grecs. Il s'appelle... Euh, Ophion le Tyran. Ophion le Tyran, ouais, c'est un nom badass, ça se voit. Hein. Un nom nul, je suppose. C'est un nom pas du tout charismatique, hein. Non, mais... Voilà Non, mais... Voilà Il doit mourir, cet enculé, là. Je vais ramasser euh... des flèches. C'est important. Les flèches, elles servent à tout. C'est pour, utilis pour utiliser un arc. Oui, oui. Ah Enfin, on peut craft euh... le feu grégeois. Plutôt, des bouteilles de feu Gré grégeois. J'arrive pas à prononcer le nom de ce truc. On dit euh, le feu ou la feu Tout le mon, tout monde le sait, on dit le feu grégeois. Donc, euh, ouais. Regardez, elle, elle sert à ça. Alors, le feu grégeois, elle sert à brûler les ennemis et elle sert, euh, elle sert comme une grenade aussi. Ouais, c'est un peu bizarre quand même utiliser une arme euh, euh, non létale. Euh. Non, je, non, je rigole, c'est une arme létale. Trop létale même. Non mais, hé. Hey. Tu dois mourir, toi. J'adore lancer des armes. C'est très important, lancer une arme. Oula, il est... Il est il est vénère, ce mec. Euh, Oh shit, euh, je vais utiliser ce truc. Voilà. C'est parti. Euh, explorons cet endroit. Ah oui. Je savais pas qu'il peut faire ça, les ennemis. Non mais. Non mais. Vous êtes des fuyards. Vous fuyez euh, parce que vous avez peur de moi. Non mais. Regardez <rire> J'ai tous mes inventaires Oh, mais c'est bête, quoi. Voilà. Encore un pilleur, mais mais vous allez me casser les couilles à la fin. Non, hop là. Ah oui, le couteau, il sert euh, aussi euh, à ça. Non, mais... Non, mais... Ça fait deux fois je me fais... Ok. Tu veux jouer à ça L'enculé enculé mec que tu es Tu veux jouer à ça Hop là. Non mais sérieux, quoi. Il fait le malin, hein, ce pire là. Hop là. Un Ziphos. C'est sympa, ça. Ah, il y a un pire grec euh, un peu débile. Il, il ne sait pas encore. Euh, je suis là. Je vais le tuer derrière lui. Oh là là Je suis un joueur euh, pro sur ce jeu. Le manivelle! Il sert à quoi ce manivelle? Elle sert à euh, ouvrir quoi? Non mais. Un doru! C'est trop bien! Oh Du lait, une tunique. C'est quoi, ça C'est de l'armure améliorée Ah oui, c'est de l'armure améliorée. Explorons cet endroit. Ah là là, mais... Ces pilleurs... Euh, ils sont vraiment intelligents. Voilà. Je vous présente... Les flèches... Hydrafang, c'est des flèches, euh, c'est des flèches, on peut tirer à 3 carreaux, c'est cheaté hein, donc c'est des flèches surpuissants, très puissants même, trop puissants, on peut le dire, alors je dois faire ça, c'est obligatoire, parce que je n'ai plus de choix à faire, j'ai 5 euh, clés, c'est bien. Voilà. Maintenant je peux ramasser un line wrap. Le jambier frappe. Euh, D'accord. Retourner vers le euh, vers la cité d'Ion. Ah j'ai un nouveau bouclier. Le bouclier euh, Aspi. Ophion le tyran D'accord Apparemment Ophion c'est un Guerrier surpuissant Mais il ne sait pas qu'il va mourir en 5 secondes Tué par euh, Okaroto Hop là Il veut jouer à distance moi aussi hein. Non mais ne saute pas C'est pas bien sauter Oh, mon rue Il veut jouer à distance, moi aussi. Hein. Oh là là, dans la tête. Raté. Hop là, headshot. En plus. Oh là là, de l'argent, c'est trop bien. C'est trop bien. Regardez. Je viens de battre mon tout premier boss de ce jeu. Putain. Hera ah, Je prosterne. Et so, a champion is born. A lone bright ember glowing from within a dying mort. Arise, my chosen. Arise, Nychandrios. You stand before Hera, fairest amongst all goddesses, divine queen of Olympus. Under the shadow of the mountain, humanity gasps its last breath. The gods have abandoned you. Mm -hmm. Zeus, king of gods and men, my husband, has turned oui. his back on your Votre mari? Oui. He has broken the sacred contract between deities and mortals. He has betrayed you. Trahi, you say, We are like you Wife and son, wounded by husband and father. Deco. Faithful in matrimony, he discards his oaths for lesser creatures. Deco. Responsible in patriarchy, he discards his mortal subjects, like an ungrateful child tossing away his toys. Deco. The law of Zeus is absolute, and the Olympians are compelled to obey. Deco. Without the seeds of Demeter, your crops fail. Deco. Without the grace of Artemis, your forests are barren. D'accord. Without the gaze of Apollo, your minds stumble in darkness. D'accord. But I, as queen, oh, oui. So easily cowed. Step to the altar, Nicandreus. Va vers euh, l'altar, d'accord. D'accord. here, without the gifts of the gods, and watch world turn to ashes. D'accord. D'accord Vous devez prendre ce qui l'appartient oh Là on va vers l'Olympe Le paradis des humains Et c'est l'endroit Où les dieux y vivent Il est mort aussi Wouah Bon, on va s'arrêter ici. Est-ce que vous avez aimé l'épisode 1 de Apotillon Abonnez-vous à la chaîne, activez la notification pour recevoir d'autres épisodes de Apotillon. Like si vous avez aimé l'épisode, partagez l'épisode sur tous les réseaux sociaux, allez dans la barre des commentaires pour donner un avis sur cet premier euh, épisode. Allez, salut